Qu'est-ce qui se passe ici Je sais pas. Ça filme On est filmé Qu'est-ce que tu racontes On est filmé. Oh, C'est pas vrai. Elle voulait voir si on bougeait. Oh non. Peut-être relancer la vidéo. Comme ça, elle verra rien. On arrête de bouger et voilà. Tu crois que ça marche comme ça T auras beau essayer, mais il faudra effacer la vidéo qu'il y a dedans. Oh oui, t'as raison. Bah, je suis bête. La reine de la poupée, elle a filmé comme ça. Oh non On est pris en flagrant délit maintenant. T'as raison. Oh non, j'y ai pas pensé. Il faut bien qu'on prenne une décision. Bah oui, mais comment Tu tombes pas eh viens, on se sauve. On se sauve. Où ça Tu vas voir. Oh là là. Je crois qu'on est observé encore. T'es pas un peu parano Parano Mais qui ose espionner des poupées comme ça En les filmant Bonne question. Ouais, j'ai regardé des trucs sur Internet. Euh, sans l'accord de... La reine de la poupée, oui je d'accord, j'aurais dû... Mais c'était tellement flippant si t'avais vu euh... Bon, je crois qu'il faudrait que t'arrêtes de regarder n'importe quoi sur internet. Tu crois Bah oui, je crois, hein. je suis même plus que sûr. c'est... tu devrais pas. Euh... Euh... Donc je me fais du souci pour rien mmh, Oui, parce que là t'exagères un peu quand même. Qu'est-ce que t'as regardé qui te fait peur à ce point-là Tu crois qu'on est observé, qu'on est espionné, même filmé ah, T'arrêtes pas, je suis arrivée seulement hier et t'arrêtes pas. Ah oui, c'est vrai, t'es nouveau. Ah oui. oui à peine qu'on vient de faire connaissance, tu t'affoles. Pour des trucs vraiment... On pourrait vraiment euh, s'en passer, tu crois pas Et pourquoi parce que ça existe pas. Pourquoi ils filmeraient des poupées Ce serait bizarre, tu crois pas Il y en a qui filment les poupées parce qu'elles sont flippantes, soi-disant. Elles font peur. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est n'importe quoi. Où va le monde Bah, va leur dire ça. Mais moi, je te dis... Euh... <rire> bah, arrête de regarder ce contenu ce n'est pas intéressant si tu vois des choses qui ne te plaisent pas. Regarde plus des choses qui t'intéressent et qui te plaisent, et qui te passionnent. Voilà. Mais dire que la reine de la poupée fait ça, elle aussi, tu te trompes. Ah oui Oui, elle nous filme pas parce qu'on est hanté, je crois pas du moins. Même si je suis nouveau, euh... je pense pas. T'es sûr oh Mais oui, je suis sûre. T'es sûre, t'es sûre, t'es sûre, t'es sûre. Mais arrête s'il te plaît, Pierre. Allez, rassure-moi. Arrête. Mais t'es énervante à la fin. Où t'es de... Pourquoi t'es comme ça, d'ailleurs Qui t'a dit que euh... <rire> les poupées étaient hantées Non, mais on le saurait si on était hanté. tu crois pas Eh oh Bah, elle est passée où Eh oh T'es toujours là Bah, elle est où C'est pas vrai, bon, moi j'arrête pas. J'ai pas envie d'aller chercher un autre endroit. J'ai dû changer d'endroit par sa faute. Tout ça parce qu'elle pensait être filmée par la... Pareil photo. Mais franchement, Irène. Irène. C'est bien ça ton prénom. Irène. Oh. Ah bon, tant pis, c'est pas grave. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Tu me cherches Bah oui, mais t'étais passé où euh... Je voulais voir s'il n'y avait pas de caméra ah. Je vais me poser Qu'il n'y avait pas de caméra Non mais t'es parano à ce point là Oh bah dis donc, c'est très courageux de ta part De te rassurer qu'il n'y a rien qui nous observe et qui nous filme Franchement, je me sens en sécurité avec toi ah oui Vraiment Ouais, on peut dire ça. Même si c'était ironique. Ironique C'est quoi ironique Tu sais même pas ce que veut dire ce mot. Ça veut dire que je... Que je plaisantais. C'était pas vrai, j'avais dit ça sur le ton de la plaisanterie. Donc tu crois que je suis pas capable de protéger les autres poupées des, des appareils photo et tous ces trucs-là Euh, bon, c'est bon, tu vas te calmer. Mais j'y peux rien, ça me fait peur tout ça. Ça me fait peur. Mais moi je finis par croire qu'on est possédé, c'est vraiment horrible. Ouais bah, t'as qu'à pas regarder ce genre de contenu. Voilà. En plus je sais même pas si t'as l'âge réellement de regarder ce genre de contenu. Euh, tu veux dire quoi par âge Mon âge réel, je suis plus vieille que toi. Alors dans ce cas là, ton âge mental, parce que là, tu paniques pour rien. C'est pas normal. Il n'y a rien qui nous filme, rien qui nous observe. T'es sûr Mais oui, je suis sûre. Pierre, t'as intérêt de ne pas mentir. Mais je ne mens pas, arrête. Moi, je te dis que tu sais pas ce que tu dis. Oh, si je sais ce que je dis. C'est toi qui n'écoutes rien du tout. C'est pas parce que je suis arrivée hier que franchement, tu dois arrêter. Ouais, bah alors, attends un peu. T'es en train de dire que je suis folle. Je vais finir par le croire, oui. Mmh. Franchement, je suis pas sûre que c'était à toi vraiment que je dois me confier. Dis-moi, t'avais pas ça hier sur toi. Ah, c'est joli petit châle. Oui. Mmh. Ah, je viens de l'avoir aujourd'hui. Oh cool. Et tu vois, tu peux parler de choses positives. Ah oui Bah oui, arrête de voir la négative tout de suite. Oui, alors, on est peut-être vivant et on n'est pas possédé. Mais on fera jamais de mal à un humain, pourquoi Je sais pas, ils pensent ça. Et en plus, ils, ils disent que est hanté. J'ai même vu un commentaire qui dit oh, « Allez, il faut aller la casser. » Comme ça, c'est foutu. foutue. Enfin, oh, pardon, désolé. Enfin, il faut pas répéter ça. Ça se fait pas. Qu'il fallait la casser parce qu'il y avait un démon en elle. Ah oui, quand même. Il y en a qui disent de la brûler. J'ai même vu une vidéo où il enterrait sa poupée. Quoi Attends, tu rigoles là Tu plaisantes C'est une blague Non, je te la montrerai si tu veux. Non, non, ça y est, ça y est, je te crois sans souci, sans souci. Il dit qu'elle est hantée. Il a fait cinq vidéos avec elle. La pauvre, je la plains. Ah Ouais, mais tu peux rien faire. Même moi, je peux rien faire. Bon, je crois que tu vas aller te reposer et c'est le mieux à faire. Et arrête de penser à ça. Pense aux choses positives. Et arrête de regarder n'importe quoi sur YouTube. Ah oui, tu crois Mais arrête de regarder des vidéos paranormales. Franchement, si c'est ça qui te fait peur, arrête de les regarder. Non, mais... Est-ce que tu crois que moi je regarde des vidéos de paranormal moi J'ai pas envie de croire aux esprits et à tout ce truc parce que personnellement j'ai du mal à y croire moi Moi je pense qu'ils existent Bon t'arrêtes Ça te rend... Euh, voilà voilà à quoi tu ressembles quand t'es paniqué Non mais arrête Calme-toi et pense à autre chose Tu m'as pas dit que tu devais faire euh, du dessin avec euh, Sam c'est ça ah, ah oui c'est vrai bon euh, faut que j'y aille Ouais. Au revoir. À la prochaine. Je vais me reposer et me détendre. Enfin, enfin je l'espère. Si elle revient me déranger. Je... Non, on dirait qu'elle est Ouais, elle est partie. Enfin, je peux souffler. Et faire une bonne sieste bien méritée. Ah, oh, j'en pouvais plus, j'avais besoin de oh, J'avais besoin de dormir. La anyway. nuit. Ah, hmm.